– Tous les deux, vous vouliez dire un mot sur des associations ouais, que met... vous parrainez, oui. euh, Thierry, c'est l'association Jacques, Jacques Cède. – Jacques Cède, voilà. Ouais. Pour signaler, il euh, y a à peu près 200 000 personnes en fauteuil en France, donc ça touche entre leurs familles, leurs leur, leur, leur proches, euh, un million ou plus de gens. Cette association euh, répertorie les lieux accessibles. Donc quand on va sur le site site jackset.com et qu'on cherche euh, autour de là où on est, bah, on trouve les lieux qui sont accessibles, bars, restaurants, euh, boutiques, tout ce qu'on veut. Ils ont fait un truc qui est formidable, ils ont fait une application qui, sur smartphone, sur, euh, sur iPhone, sur euh, Android et sur Blackberry très prochainement. De manière à ce que euh, quand euh, on est concerné par le problème ou qu'on est intéressé par euh, euh, alimenter cette base de données, quand on est dans un lieu... Ben, on, on est localisé par euh, Google Maps mmh. et on dit, bah ben, voilà, la boutique, machin, il y a euh, une marche, deux marches, il euh, y a un pan incliné là et on, en, on appuie sur envoie mmh. et ça vient en direct euh, alimenter la base de données. Donc, il y a déjà 15 000, 20 000 adresses qui sont marquées. Donc, je le signale à tous les gens qui sont qui se sentent concernés par l'accessibilité, qui est un gros problème en France, parce qu'il y a très très peu de lieux accessibles. Donc, bah, alimenter cette base de données, ça se fait en direct, c'est formidable. Google va euh, euh, implémenter Google Maps avec ces, ces lieux-là, et ça se développe en Europe. Donc voilà, c'est facile, c'est pratique, c'est très intelligent, donc, ça, et ça touche plusieurs millions de personnes en France. Merci.